Voilà, la tête est bon. ah. euh, ce qu'on va faire, ça c'est très important, on va toujours jeter la nourriture quand l'oiseau arrive de la montagne, et va vers la vallée. Éventuellement quand il arrive droit, mais jamais quand il arrive de la vallée vers la montagne, sinon il s'écrase par terre. Ce qui va faire comprendre que c'est vous qui allez, qui allez jeter, je le fais pas sinon ça va faire venir, c'est de mettre ce bras-là où je tiens la nourriture à l'horizontale. Mais pour qu'il le voit bien, il faut être face à l'oiseau, ce qui veut dire qu'il faut pas en fait, tourner avec l'oiseau. Donc quand je vous dis bras à l'horizontale, on met le bras horizontal, on met jamais le bras horizontal. quand l'oiseau est côté montagne, sinon ça le fait venir forcément. Quand il arrive, je vais faire un « et » pour préparer psychologiquement, et après un « maintenant ». Quand vous entendez le « maintenant », il faut jeter immédiatement, droit, ou l'idéal, c'est à 45 dans sa trajectoire. Il vaut mieux qu'il vaut mieux trop tôt que trop tard. Hein, trop tard, c'est l'accident. Ouais. Même le bavot, hein, quand c'est la cagne, euh, je suis remonte pas de hein. voler. les caramba est pas ans, ça. On a de la chance, on est dégagé, là On pourrait faire voler tout déjà ça pleure, pas. Là, ça commence à manger, là tu le sens, ouais. une, une bonne prairie, c'est euh, vivant. Et là, hein. et maintenant, vas-y. Ouais, t'achètes le coup. Ouais, c'est des axes de chasse réussis, si vous voulez. Ils arrivent, euh... Parce que s'il a tombé. Ah, <rire> <rire> tu viens là Là, il vous calcule plus, donc ça vous laisse tout le temps qu'il va aller se poser pour prendre votre nourriture. Oh là, il a pu. De... Ah, il si. Oui, Il voit, il les chope au fur et à mesure. <rire> ah, c'est les. Non, Putain, je peux avancer mais... Il arrive. <rire> C'est pas moi Il <rire> n'y a rien à bouffer là. Il est croqué dedans. C'est ouais. <rire> parti du mieux. Ah oui, il est croqué une des... Ah, avec, euh, Ouais, le... il oui, oui, va prendre une vibration. c'est yes, un en <rire> a partout. Mmh, bon, bon, du coup, sympa. Hein. Pas nourrissant d'après. Ça devait être un bon poussin parce qu'il insiste hein. pour lui chico ça veut dire manger ouais, le prénom pour chacun d'eux c'est le synonyme de manger en fait. ouais, c'est pour ça qu'il faut éviter de les appeler sans nourriture on peut le faire une fois de temps en temps mais il faudrait pas passer sa, sa journée parce que après du coup ils vont perdre là, il ce ça ouais. ouais, c'est ce Je n'ai si pas compris ce que je voulais. Je suis une la bouffe, hein. <rire> ah, Mais là, ça faisait déjà trois coups qu'il attendait qu'il avait ouais. capté le truc. donc... Euh... ouais. Dès ouais. qu'il bon. hein ah, ah, est au bout de Allez C'est parti C'est pas juste en note pour que ce copier ait rien, quoi. Ah Il vient de me dire, dégage. Thank mm -hmm. you.